Salut à tous, c'est Aurélien Fontenoy. j'espère que vous allez bien Les suites Bomber Show sont toujours disponibles Sur mon site internet avec les t-shirts et casquettes C'est parti, vous pouvez les commander Donc on attaque avec la vidéo, je regarde vos vidéos Et j'ai reçu plus de 300 mails Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une sélection Des meilleurs clips VTT, DH et VTT Enduro Il y a une grosse communauté De VTT, DH VTT Enduro Donc si vous en faites partie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Donc on attaque avec le premier clip C'est le bike park de Châtel, un bike park que je connais J'ai déjà roulé, il est juste énorme Donc je vous mets la vidéo, on attaque des. C'est parti, de toute façon les images vont parler d'elles-mêmes. C'est parti, c'est la chaîne. CR Auto sort qui nous fait cette petite compile. Là, je vous ai piété un peu tous les meilleurs sauts. Ça donne juste trop envie. J'ai trop envie que les bike parks reprennent parce que celui-là, je le connais, c'est juste énorme. Les passerelles. Le saut. Ça donne trop envie. Je sais pas vous là, si vous aussi vous avez trop hâte que la saison reprenne. C'est pour ça aussi que je pense que j'ai voulu faire cette vidéo-là parce que ça donne trop envie. Allez, petit saut comme ça. Le petit gap, La passerelle. oui. No. Ce bike park, il est énorme. Yes, fat Lourd Yes ça en général tu fais ça quand tu t'es sorti les doigts Que t'as fait un putain de saut Bon voilà on continue Alors je vais faire un mix aussi Il y a eu beaucoup de gamelles Donc je vais faire une partie bike park Une partie chute Et là il y a un autre petit spot Donc là quand on n'a pas de bike park à côté de chez soi Il y a une solution Et ça je pense qu'on l'a tous fait C'est de se construire une petite bosse Et c'est ce qu'ils ont fait C'est les gars de Forest Bikers Donc ils ont pris de la terre Hop ils sont allés la foutre dans le champ derrière chez eux Ils ont tassé tout ça et ça a donné cette petite bosse, mais vous allez voir Boum, réception à plat Je vous conseille peut-être de la mettre un poil plus en arrière oh, Le petit frère qui essaie aussi, c'est cool Boum, là <rire> Réception à plat, regardez ça ah, J'ai mal pour toi là Bon bah c'est cool, comme ça qu'on apprend de toute façon Mais là la réception à plat, j'ai mal pour ton vélo D'ailleurs je crois que dans les commentaires, tu me mets que t'as cassé ton cadre On l'a pas vu, je sais pas si c'est vrai, mais ça m'étonnerait pas Allez la petite chute, c'est parti La compile, la petite chute C'est le club des trois, c'est une petite assos voilà, bon, <rire> c'était rapide. Le petit slide sur le dos, on la connaît tous celle-là. Yes, au top. Bon, on continue cette fois-ci avec de la DH à Rosois C'est Tom Shrider près de Sens, au cercle, pour ceux qui, qui connaissent le spot. Et ça aussi, ça donne trop envie. On est vraiment sur des boss et tout, mais là, je vous laisse le truc. C'est toute la ligne, je vous laisse toute la ligne. Petit whip. Yes, ça saute. Yes, passerelle c'est pareil. Ça donne trop envie de rouler. Le petit bois comme ça. Je pense que c'est une piste qui a été aménagée par les riders. Le saut. Là, il a 16 ans. Hein. Franchement, pour 16 ans, tu roules bien. Tac. Euh. La passerelle. Yes. Ça, c'est pour ceux qui habitent Bourgogne-Franche-Comté. C'est le spot de roseois la chute on part en belgique cette fois-ci dans le bois des rêves apparemment c'est connu en belgique moi le truc rigolo vous allez voir c'est la chute mais aussi l'accent belge Ça a à mourir de rire je crois peut-être plus que la chute encore ah. l'idée en fait c'était de faire ce saut compression saut voilà comme ça son pote lui montre oui mid-busy mid-busy sauf que la pression tu te fais écraser dans ah. le. Bon, je vous dis qu'il va bien, mais là c'est la partie ah, écoutez, Juste, je, écoute. je parle plus, écoutez C'est ça la live, qu'est-ce qu'on disait, qu'il fallait tomber pour avoir des vues Ah ouais, c'est ça, faut tomber je sais... je sais même pas dire ce qu'il y a eu J'ai senti ma roue avant faire comme ça, enfin je pense Mais putain, ça m'a fait un coup, fieu. ça te fait rire ça Ah mais je crois que j'ai pété la selle en vrai Elle a l'air un peu tendue. <rire> putain, je l'ai pété, j'ai tout plié, j'ai tapé dedans Mais putain, je te le dis non, mais c'est chiant parce qu'une selle comme ça, je sais pas où je vais en trouver, tu vois. J'adore la Belgique. Ah coucou, franchement, vous me faites marrer. La selle, bah tu peux la trouver, la petit euh, placement de mon sponsor Alltrix. Tu peux aller chez Alltrix en plus, t'as 10 euros offerts. Vas-y, c'est écrit là dans la description. Allez, merci la Belgique. Franchement, vous me faites mourir de rire, c'était énorme. On continue avec Yann. C'est pas un spot de ouf, mais c'est juste pour vous montrer que vous pouvez faire des petites vidéos en solo. Lui, il a posé sa caméra à chaque endroit, chaque virage, tout ça. Il s'est fait son petit montage. J'ai cuté un petit peu pour dynamiser le truc. Sa chaîne, c'est Motion Bike. Ça c'était filmé juste à côté de Saint-Paul-Trois-Château, c'est en dessous de Valence, dans le sud de la France. Et le spot, mine de rien, elle est bien cool. Là, chute, là, chute. Vas-y, Baptiste, envoie la bosse réception à plat. Le guidon qui tourne. Fouah. Attends, je la remets. Ah, j'ai mal pour toi. Pourquoi le guidon il tourne Et là, en plus, t'as les pédales auto. Les pieds restent accrochés, j'aurais bien aimé voir la suite Bon j'espère que tu vas bien En tout cas on fait ta petite promo aussi de la chaîne Donc c'est UFSUS10 ouais, Ufsus10. Je crois que ça se dit comme ça Alors on continue, voici grosse piste de DH Je crois que c'est une des pistes que le champion du monde de DH euh, Loïc Bruni roule souvent C'est à Mandelieu, c'est près de Nice il me semble hein, Si je dis pas de conneries C'est Kimi, il a 13 ans et regardez le niveau qu'il a à 13 ans Franchement Et le spot, il donne trop envie Sa chaîne au passage c'est Kimi Yardo. Voilà, je voulais juste écouter les suspensions, le ride. Le top ce spot. Lourd. Petit bruit de la roue libre. Ah, ça donne trop envie. Oh, sur la gauche, il y avait un petit, euh, petit gap là. Il y avait un an. Yes, lourd Kimi, ça fait 3 ans qu'il fait de la compétition Je pense que tu vas aller loin Franchement t'avais un bon niveau, c'était propre Maintenant si vous n'avez pas un spot comme ça de rêve La seule solution c'est d'aller dans la rue Donc c'est le cas de Darks LB Basti Power et Léokin Léokin, je ne sais pas comment on dit Voilà, il y en a un en VTT enduro Un en BMX, ça envoie dans les escaliers Urban DH ça, ça existe hein. Donc euh, pourquoi pas Le jam, la descente Les escaliers ça, c'est de l'Urban DH. Après tout, chacun son spot. On apprend comme on peut. Hein. Et là, bah vous le savez, après le ride, la chute. Et là, celle-là, franchement, elle fait pas rire en plus parce que les paysans ou je sais pas qui c'est qui fait ça, mais vous êtes des gros... Parce que, regardez ça. En fait, ils ont mis un barbelé au milieu du trail. C'est juste une horreur. Ça, franchement, moi, quand je vais à fond dans ce genre de trail, j'ai qu'une seule peur, c'est qu'il y ait ce barbelé-là. En fait, ils mettent un fil de fer au milieu du trail. Je pense qu'il a pas mal, mais quand... Bon, là, il va quand même assez vite. Et là vous allez voir il va se prendre Pouah le câble ici là. Ah oh, ça l'a carrément catapulté, ça l'a arrêté direct. Ça franchement les gars qui font ça, je sais pas pourquoi vous faites ça. Alors ok je comprends que des fois c'est dans des propriétés privées ou des trucs comme ça mais franchement c'est ultra dangereux quoi. Le mec tu peux lui couper la gorge, vraiment pas cool les gars. Allez on continue, Antoine de Metz. Petit saut sur son spot local je pense. Petit saut là ça enchaîne. No end C'est bien Franchement faut se lancer Yes chillé. Et là par dessus son pote Yes le petit commensal. Et là je suis désolé les gars Je me souviens plus du nom Allez, de votre moi, chaîne si, si vous regardez cette vidéo là S'il vous plaît mettez la chaîne Je vous la remets dans la description Je vous fais la promo Je suis désolé En plus le spot il a l'air juste énorme Gros gars Le chouchou tous les potes Celle là elle a l'air énorme Je sais pas combien de mètres ça fait Franchement vous en voyez La passerelle Yes Lourd Bon là on est plus sur du terrain de dirt Désolé j'ai téléchargé toutes les vidéos Et là je retrouve plus votre email En tout cas je sais que je l'avais téléchargé Elle m'avait bien plu Et là pour terminer cette vidéo C'est juste le dernier bike park Je pense que tout le monde le connaît. Le bike park du lac blanc C'est Loïc 22 ans Je vous laisse la vidéo C'est genre la descente Il a fait la piste rouge C'est s'appelle La Fat J'y suis jamais allé Mais ça donne trop envie D'aller rouler ce bike park Je pense que j'irai cette année donc Loïc, Ferrero, c'est sa chaîne YouTube, c'est parti. On met pas de musique, je vous montre juste le laglan. Des sauts, ça roule, c'est propre. Là, c'est le moment de me dire dans les commentaires maintenant, qui c'est qui fait du VTT DH ou du VTT Enduro. Mettez-moi aussi le bike dans lequel vous roulez. Et est-ce que ça vous intéresse qu'on aille genre organiser une petite session dans un, dans un bike park ensemble Genre tous les abonnés, on se fait une vidéo ensemble, tous en DH, en mode gros ride. Franchement ça me ferait trop plaisir. Lourd. Ah, ça donne trop envie. La table et tout. Terrain bien sec. Le gap. stylé ce bike park. Il a l'air énorme. Bon j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà c'était une vidéo spéciale abonné. VTT Enduro VTT DH. Donc euh, comme je vous ai dit n'hésitez pas à me mettre vos bike parks, vos vélos toutes les infos. Qu -ce, quel vélo vous roulez comme ça. Je vous l'ai dit on va essayer d'organiser cet été. Je vais essayer de négocier. Peut-être il y a des gérants de stations de ski ou quoi qui veulent nous aider à organiser ce rassemblement donc euh, je vous invite tous dans un bike park. Ça pourrait être énorme cette vidéo là. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube bien sûr et on se rejoint sur Instagram pour de nouvelles vidéos et d'ici là il y a les suites chaud. Ciao les gars.